Le ministère russe de la Défense déclare que l'aviation ukrainienne a frappé deux sites industriels dans la ville de Louhansk avec des missiles de croisière à longue portée Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni. Il ajoute que cette action va à l'encontre de l'indication de Londres, précisant que les armes britanniques ne seraient pas utilisées contre des cibles civiles. Moscou affirme également avoir abattu des chasseurs ukrainiens près de Louhansk et que des attaques. Les attaques ont également été menés près de Donetsk, Zaporizhia, Kupiansk et Liman. Kiev affirme pour sa part que son aviation a lancé huit frappes sur des positions russes et que les combats se poursuivent à Bakhmut et Mariinka. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé son arrivée à Berlin dans le cadre d'une visite officielle alors que l'Allemagne a dévoilé un programme de 2,7 milliards d'euros pour l'Ukraine. Il s'est envolé pour Rome, après avoir rencontré de membres du gouvernement italien. La contre-offensive tant attendue de l'armée ukrainienne met du temps à débuter. Selon Kiev, tous les équipements fournis par les occidentaux ne sont pas encore arrivés. situation, le dirigeant ukrainien a lui-même souligné que le succès de l'opération et de la guerre dans son ensemble sera facilité par toute l'aide que l'Ukraine recevra про серйозні не лялькові якісь санкційні пакети, а серйозні потожний пакет. Тому що санкції це також зброя, тому що санкції вплинули на економіку Росії, як би там не було, як вони, якби вони не обходили, але уповільнилось виробництво зброї Російської Федерації, і це факт. Mais certains observateurs n'excluent pas que la déclaration de Volodymyr Zelensky serait en fait une ruse pour faire croire à Moscou à une contre-offensive retardée. Récemment, le Royaume-Uni a déclaré qu'il enverrait à l'Ukraine des missiles tactiques d'une portée pouvant parcourir plusieurs centaines de kilomètres, une première pour l'armée ukrainienne. Une reconnaissance pour sa contribution à l'unité du continent européen. Volodymyr Zelensky a reçu dimanche en Allemagne le prix Charlemagne, une récompense décernée également au peuple ukrainien. award. Volodymyr Zelensky mobilise ses soutiens en Europe au moment où son armée prépare une contre-offensive face aux forces russes. Lors de sa première visite en Allemagne depuis le début du conflit, le président ukrainien a reçu de nombreux soutiens. Pour le chancelier Scholz, l'Ukraine appartient à la famille européenne. Il lui a promis une aide militaire de 2,7 milliards d'euros. Berlin qui place la barre très haute pour Paris où le dirigeant ukrainien a dîné dimanche soir à l'Elysée avec son homologue Emmanuel Macron. Le président ukrainien était en France ce dimanche pour un entretien bilatéral avec Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky a d'abord été accueilli par la première ministre Elisabeth Borne dès sa descente de l'avion. Objectif de cette visite est clair, engranger des soutiens et obtenir plus d'armement en vue d'une contre-offensive face aux forces russes d'occupation. Au palais de l'Elysée, le chef d'état français a promis des dizaines de véhicules blindés et des chars légers avec des formations dispensées aux militaires ukrainiens selon une déclaration commune. Paris concentre aussi ses efforts sur le soutien des capacités de défense aérienne de l'Ukraine afin de protéger les populations civiles des bombardements russes, ajoute cette déclaration. Volodymyr Zelensky repart toutefois sans avion de combat un sujet prématuré selon l'Elysée. Il était la veille en Allemagne. Olaf Scholz a promis un nouveau plan d'aide militaire de 2,7 milliards d'euros, portant l'engagement de Berlin à 17 milliards d'euros depuis le début de la guerre. D'après le Parisien, aujourd'hui en France, les deux dirigeants appellent dans une déclaration commune à de nouvelles sanctions contre la Russie. Le président français Emmanuel Macron annonçant que la France va former et équiper des bataillons ukrainiens avec des blindés et des chars légers pour soutenir Kiev dans sa contre-offensive. Le président ukrainien, on le sait, a gagné la confiance des gouvernements occidentaux en refusant d'utiliser les armes qu'ils lui fournissent pour attaquer la Russie. Mais d'après le Washington Post, qui cite ici les pentagones Leaks, Volodymyr Zelensky aurait proposé à huis clos d'opter pour une stratégie plus audacieuse, je cite, à savoir « occuper des villages russes pour faire pression sur Moscou » ou encore « obtenir des missiles de longue portée » Pour toucher des cibles à l'intérieur même de la Russie. Petite nuit et puis s'en va. Volodymyr Zelensky a quitté Paris il y a une heure. Oui, le président ukrainien a fait le tour de ses partenaires européens ce week-end pour tenter d'obtenir davantage d'armes. Vatican, Rome, Berlin et puis donc Paris. Dîner en tête à tête avec Emmanuel Macron qui a promis de former et d'équiper des bataillons ukrainiens en véhicules blindés et chars légers. Une aide européenne précieuse pour l'Ukraine qui fait monter la pression militaire et psychologique sur Moscou dans une espèce d'offensive camouflée. Et Léon à grande échelle, Nicolas Tenev. Oui, à Barmouth. d'après une source de l'armée ukrainienne pour Europe 1, les actions offensives ont repris depuis trois semaines, quartier par quartier, pour harceler les troupes du Kremlin, en acceptant par endroit des échecs, ce qui explique que Kiev et Moscou puissent publier en même temps des communiqués de victoire. Les attaques et sabotages divers qui touchent le territoire russe ne sont pas revendiqués, mais tout ce qui crée du stress supplémentaire et des obligations de mobilisation accrues chez l'ennemi est le bienvenu. Difficile donc de penser à de simples coïncidences, surtout avec la destruction d'avions et d'hélicoptères près de la frontière russo-ukrainienne. L'effort de l'état-major ukrainien réside en une adaptation permanente et très exacte au mouvement russe, et cet effet caméléon porte ses fruits avant même la mise en œuvre d'une ou d'attaques massives utilisant les chars et blindés reçus par centaines. Deux colonels russes très connus ont été tués sur les lignes de front ces derniers jours. Des officiers supérieurs qui devraient diriger les manœuvres depuis l'arrière et qui étaient pourtant en zone de danger. Signe d'une angoisse du commandement russe face aux actions leur ou réelles menées par Kiev. Quelques instants qui nous viennent du Kremlin. Les nouvelles livraisons d'armes britanniques causeront encore plus de, de destruction. Euh, commentaire évidemment à cette étape de Volodymyr Zelensky. Actuellement à Londres, après Rome, Berlin et, et Paris, le président ukrainien a été accueilli hein, ce matin par le Premier ministre britannique, vous le voyez, Richie Sunak, qui lui a promis la livraison prochaine de centaines de missiles anti-aériens et de drones d'attaque. On va retrouver euh, tout de suite devant le Downing Street à Londres, Bénédicte Pavio. Bonjour Bénédicte, euh, que vient chercher Volodymyr Zelensky euh, chez les Britanniques aujourd'hui alors très clairement, son objectif principal, comme à Rome, à Berlin, à Paris, c'est un soutien militaire accru. Un soutien qui, outre les États-Unis, qui... Très clairement, euh, et le plus grand soutien euh, militaire et autres économiques, financiers euh, de l'Ukraine, c'est vraiment le Royaume-Uni, que ce soit sous le précédent Premier ministre euh, Boris Johnson et très brièvement euh, les Strauss, mais depuis octobre euh, et l'entrée en fonction ici de Rishi Sunak, très clairement un soutien continu euh, militaire, économique, financier euh, de. 2, millions, euh, 2 milliards et demi euh, rien que l'année dernière de la part du Royaume-Uni, des centaines de troupes formées aussi. Et vous l'avez dit, Londres, qui avant même l'atterrissage, euh, lors de cette surprise, cette visite surprise de Zelensky, euh, dit qu'il va livrer des centaines de missiles antiaériens et des drones, et c'est important, d'attaque, avec une portée de 200 km. Et c'est sans doute cela euh, notamment qui inquiète euh, et préoccupe eh bien euh, Moscou en ce moment. Donc pas du tout étonnant qu'il y ait une réaction très rapide. En tout cas, euh, une, la résidence de Checkers et où euh, Réchi Sunak reçoit pour la première fois un leader euh, mondial, c'est vous dire l'importance qui est attachée euh, à ce tête-à-tête -tête et notamment à la rencontre entre les délégations ukrainiennes et euh, britanniques. Nous verrons les annonces euh, qu'il y aura euh, sans doute cet après-midi euh, lors de la fin euh, de cet entretien. Oui. Euh, question Nicolas Dupont-Aignan, il nous reste une minute trente sur le président ukrainien Zelensky en visite express hier à Paris. Euh, il demandait euh, l'aide de la France. Ce sera un minima finalement hein, sur euh, sur les. Ça les suffit. Moi, je vous dis ce que je pense. Hmm. Il est temps de faire la paix dans cette zone. Poutine est affaibli. Zelensky est en train de sacrifier son peuple. Nous, nous sommes en train de suicider l'Europe. Oui, oui, parce qu'il envoie comme de la chair à canon le peuple ukrainien dans un conflit sans issue, alors qu'il faut faire la paix, oui. et que ce conflit est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine, est en train de ruiner l'économie allemande et française, est en train de nous fâcher avec le reste du monde. Donc moi je vous dis, je sais que c'est pas populaire, mmh. je dis qu'il a, j'ai proposé mille fois un plan de paix équilibré, je me réjouis qu'un président brésilien ait fait la même chose, il faut arrêter cette folie. L'Angleterre a livré ce week-end des missiles longue portée, c'est une folie qui peut nous entraîner vers la guerre mondiale, il faut arrêter parce que les problèmes économiques et sociaux de notre pays aujourd'hui sont en partie liés à cette incapacité à faire taire les canons là-bas. Et on peut le faire maintenant, il faut simplement Mais un comment, vrai plan de paix. Comment Eh comment bien, en euh, garantissant un don basse, euh, autonome, comme on l'avait fait au moment des accords de Minsk, et on l'a pas fait respecter par l'Ukraine, ouais. en démilitarisant l'Ukraine mmh. et en demandant le retrait des troupes russes. L'un ouais. va avec l'autre, et en ouais. mettant des troupes de l'ONU sur place. Ouais. Vous savez, je voudrais que les Français comprennent que créer un champ de bataille au cœur de l'Europe... C'est marginaliser l'Europe face à la Chine et aux états unis qui se frottent les mains, oui. pour un siècle. Donc, Donc vous, je veux vous, la vous paix. Vous souhaitez... Il n'y a pas question de victoire ou pas de victoire. Je ne souhaite ni la victoire de l'un, ni la victoire de l'autre. Mmh. Je souhaite qu'on sépare. C'est un conflit territorial localisé. On en fait une guerre mondiale pour le plus grand profit des états unis sur le plan économique et de la Chine sur un plan géopolitique. Moi, je crois que l'Europe a besoin de la paix. Souvenez-vous, si on ne le fait pas maintenant et que ça s'enquiste, ou que ça dérive en guerre... Ouais. C'est l'Europe qui va perdre. C'est pas les États-Unis, vous savez, qui vendent leur gaz liquéfié. C'est pas la Chine qui récupère la Russie, l'Afrique, le reste du monde. Donc, est-ce qu'on peut voir un peu plus loin que le bout de notre nez Deux ouais. jours de négociations à Istanbul se sont achevées sans qu'aucun terrain tentant n'ait été trouvé pour prolonger l'accord qui permet à l'Ukraine d'exporter ses céréales via ses ports de la mer Noire. Le ministre turc de la Défense, Usuli Akar, affirme que les parties à l'initiative sont sur le point de conclure un accord de prolongation. Le Kremlin affirme de son côté que les négociations se poursuivent, mais sans aucun accord pour l'instant. Des représentants turcs, russes, ukrainiens et des Nations Unies participent pour parler. L'initiative sur les céréales de la mer Noire a été signée séparément par la Russie et l'Ukraine à Istanbul avec la Turquie et les Nations Unies le 22 juillet 2022. Elle a été prorogée une fois à la mi-novembre 2022 et doit expirer la semaine prochaine. Oui, alors le monde aujourd'hui, vous dites, se divise entre un, un monde qui décline euh, et, et qui ne veut pas décliner encore, et puis un autre qui, qui monte mais qui ne peut pas vraiment gagner. C'est vrai. C'est vrai, en fait, ce qui symbolise cette opposition... C'est l'Amérique, le maître du monde déclinant, qui était là depuis bah, 80 ans, en gros, hein enfin un peu plus, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ça s'est affirmé à la Deuxième Guerre mondiale, mais, mais le début, le déclin de l'Empire britannique, qui était le maître du monde d'avant, c'est la Première Guerre mondiale. Et, et on voit que les États-Unis sont sur une trajectoire déclinante, d'abord parce que leur poids relatif dans l'économie mondiale diminue, au profit de la Chine, de l'Inde, de tous ces nouveaux pays qui, eux, progressent très vite, et puis parce qu'il y a une espèce de fatigue de l'intervention extérieure aux États-Unis, comme toujours, à la fin. De, de la période de domination d'un empire, il est victime de ce que l'historien Paul Kennedy appelle une surexposition impériale. On ne veut plus aller combattre pour défendre le pouvoir. C'est le retrait d'Afghanistan des, des, des, de, euh, euh, calamiteux, hein, décidé par Trump, mais exécuté de façon pitoyable par Joe Biden. C'est cette intervention en Ukraine qui était effet, effective, mais, oui. mais sans troupes. Hein. Oui, mais, vous, mais, dites, mais vous dites très clairement, par exemple, si ça avait été Trump au pouvoir aux états unis il n'y aurait pas eu d'invasion de l'Ukraine On peut le penser, parce que je je pense que Trump aurait pu effrayer Poutine euh, en étant lui-même imprévisible. Afin. Et, et, et, et au-delà de ça, la Chine est maintenant aussi sur une trajectoire démographique qui va compliquer beaucoup son équation économique et ouais. donc un son équation... démographique, même, Oui, -vous. mais oui. c'est incroyable. Il y a un seul chiffre à retenir. Depuis 2015, la population active chinoise diminue de 7 millions d'individus par an. C'est considérable. C'est énorme. Et, et évidemment, ça hypothèque les ambitions stratégiques du pays. Tout ça pour vous dire que entre une Amérique déclinante, une Chine qui, à mon sens, ne parviendra pas à être véritablement le maître du monde, il est tout à fait probable qu'on entre dans une période de mondialisation fragmentée, avec des grandes zones qui vont se faire concurrence les unes entre elles, très différentes de la période de mondialisation que nous avons connue dans les 40 dernières années, où il y avait une superpuissance, l'Amérique. Donc on, en, on entre dans un monde beaucoup plus chahuté, où il y aura des conflits entre les zones, la zone américaine ou occidentale, plutôt américaine et européenne, je pense, hein, au vu des dernières dispositions prises par Biden, justement, pour protéger l'économie américaine. Une zone qui est la reconstitution de l'Empire ottoman, une zone russe, une zone chinoise. Et alors, évidemment, ça peut paraître négatif. Pour autant, je pense que ça aura des aspects positifs, parce que ça va contraindre l'Europe à se réindustrialiser, à se réarmer face à la concurrence, justement, des autres zones, et à sortir de cette espèce de naïveté dans laquelle nous sommes depuis une trentaine d'années, qui nous fait considérer qu'avec des frontières ouvertes, à la fois pour les hommes et pour les produits, euh, au final, on y retrouvera euh, nos petits. Ça n'est pas vrai. Il faut l'équivalent d'un bail European Act, c'est-à-dire d'une disposition qui euh, permette aux, aux Entreprises européennes ou aux acteurs publics européens de privilégier les fournisseurs européens lorsqu'ils passent commande. Euh, ça n'est que du bon sens. Oui, une mais sorte de protectionnisme européen. Oui, oui. oui, appelons les choses par leur nom. Recréer oui. en fait une frontière extra-européenne. Oui, oui, oui, absolument. Une frontière commune européenne, disons, euh, qui n'est oui. pas nationale, hein, mais, mais qui permette de défendre le continent. Regardez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, hein, le, à partir du 1er janvier. Aux États-Unis, quand vous acheterez une voiture électrique, vous aurez un bonus de 7500 dollars, 7500 euros, mais vous ne l'aurez que si vous achetez une voiture fabriquée sur le sol d'Amérique du Nord, soit États-Unis, Canada ou Mexique. Oui, c'est du bon sens, mais mais ça va pénaliser évidemment les exportations européennes. Nous, aujourd'hui, on a un bonus euh, écologique en France, il est de 6 000 euros si vous achetez une voiture électrique, mais on le donne aussi pour les voitures chinoises. Ça veut dire que l'argent du contribuable français sert à subventionner l'industrie chinoise en Europe. C'est aberrant. Alors que les états unis se rapprochent du défaut de paiement, on n'a constaté aucun progrès visible dans les négociations sur le plafond de la dette, mais beaucoup de critiques se font entendre. Les Républicains du Capitole veulent lier le relèvement du plafond de la dette à des réductions budgétaires. Ils accusent le président Joe Biden et les démocrates du Sénat de se montrer inflexibles. Le président Biden et le sénateur Schumer sont figés sur le non. Ils n'ont aucun plan, aucune proposition d'économie, rien. Apparemment, le président Biden ne veut pas d'un accord. Il veut un défaut de paiement. Le président Biden et les démocrates veulent lever le plafond de la dette sans aucune condition. Ils accusent les républicains de prendre l'économie américaine en otage pour imposer des points politiques. Les républicains extrêmes MAGA ont pris le contrôle de la chambre des représentants et ils tiennent notre économie en otage en menaçant d'un défaut sur notre dette nationale, une dette qui existe depuis déjà 200 ans, à moins que nous ne cédions à leurs menaces et à leurs demandes. Et c'est ce que le président de la Chambre des représentants a mis en avant dans la proposition républicaine. Il veut une réduction de 22% de tout ce qui n'est pas une dépense liée à la défense, la sécurité sociale ou les soins de santé. Une réunion à la Maison Blanche plutôt cette semaine n'a débouché sur aucun accord. Une deuxième série de discussions prévues vendredi dernier a été reportée à la semaine prochaine, mais les négociations se poursuivent au niveau des équipes. Et sans action du Congrès, le département du Trésor américain va se retrouver à court d'options pour couvrir les obligations financières aux environs du 1er juin. Un défaut sur les obligations américaines entraînerait une catastrophe économique et financière. Des millions d'Américains pourraient perdre leur emploi. Les revenus des ménages seraient réduits. Les commerces américains verront les marchés des crédits se déderrer. Et le FMI avertit que l'impact économique ne sera pas limité aux états unis nous encourageons toutes les parties intéressées à se réunir et à atteindre un consensus pour résoudre cette question de toute urgence. Et bien sûr, la raison pour laquelle nous lançons cet appel est que nous sommes concernés des répercussions sérieuses à la fois pour l'économie américaine, mais aussi pour l'économie mondiale. Si les états unis entrent en défaut, l'impact le plus immédiat pourrait être ressenti par les gens âgés, les handicapés et d'autres qui pourraient voir leur versement de sécurité sociale retardé. Et ce sont près de 67 millions d'Américains qui, chaque mois, en sont bénéficiaires. Aux états unis la violence armée a fait au moins 11 morts au cours du week-end. La seule ville de Chicago a enregistré plus de 10 fusillades et 5 personnes ont été tuées et 18 autres blessées. Et samedi, un adolescent de 14 ans a été tué dans une gare de Philanfli. Le même jour, une fusillade dans un salon de coiffure dans l'état de New York a fait un mort et deux blessés, dont un enfant de 9 ans. Les données des archives sur la violence armée montrent que jusqu'à présent cette année, plus de 15 000 personnes aux états unis ont été tuées dans des fusillades. Et dans l'ouest canadien, 87 feux de forêt actives continuent de faire rage dans la province d'Alberta. D'où l'état d'urgence a été déclaré il y a une semaine. Selon l'agente d'information José Saint-Onge, 24 des incendies sont considérés comme hors de contrôle. Et José Saint-Onge, on prévoit que la période de combustion maximale, lorsque les températures sont à leur plus haut niveau et que les combustibles sont les plus secs, est encore à venir. Environ 20 000 personnes ont dû être évacuées et l'armée canadienne contribue aux efforts de lutte contre les incendies et de secours. Les autorités colombiennes ont saisi la plus importante quantité de cocaïne retrouvée à bord d'un sous-marin. Le navire, le quatrième être intercepté cette année, mesurait 30 mètres de long et transportait plus de 3 tonnes de cocaïne à travers le Pacifique. Il a été détecté par les radars des navires de la marine. Le sous-marin a dû être coulé pour ne pas affecter la navigation dans la zone. Trois hommes ont été arrêtés, ils ont déclaré avoir été forcés d'embarquer par un groupe de narcotrafiquants. Le port d'Alachanko a été construit dans les années 1990 et il s'agit désormais d'un pont vital connectant la Chine avec le monde extérieur. L'activité cargo dimport export en 2022 était de 25 millions de tonnes, la moitié de cela voyageant à bord de 8400 trains de fret incluant 6200 trains reliant la Chine avec l'Asie centrale et l'Europe. Cette année, l'activité cargo d'import-export devrait atteindre les 26 millions de tonnes et 30% de ce chiffre a déjà été complété fin avril. L'alimentaire, les produits électroniques et les articles du quotidien ne sont que quelques-uns des produits transportés ici chaque jour. Au sein de la zone de libre-échange intégrée, davantage de lignes ferroviaires et de services automatiques de déchargement et de stockage des marchandises sont également construits afin d'aider les entreprises à réduire les coûts de main dœuvre et de logistique. En tant que l'un des ports les plus fonctionnels de Chine, Alashanko continuera d'améliorer ses infrastructures. La capacité d'importation et d'exportation de réseaux ferroviaires sera augmentée, faisant de la ville un point important entre la Chine et d'autres pays d'Asie et d'Europe. La construction d'un chemin de fer entre la Chine, le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan est prévue. Je pense que son potentiel est énorme. Il permet de trouver d'autres sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés, ainsi que d'accéder à la mer. Les pays d'Asie centrale, soutenus par la Chine, trouvent de nouvelles voies, de nouveaux marchés et un accès à la mer. Le chemin de fer Chine-Kyrgyzstan-Ouzbékistan profitera principalement au transport de marchandises, en réduisant la distance d'environ 900 à 1000 km. Il permettra également de transporter des marchandises à travers l'Ouzbékistan vers les pays européens beaucoup plus rapidement et à moindre coût qu'auparavant. D'ici juin, nous prévoyons de publier une étude sur la faisabilité technique et de définir les sources de financement. En ce qui concerne la coopération dans le domaine du tourisme, nous sommes très heureux que les compagnies aériennes chinoises aient repris et que les vols vers l'Ouzbékistan en particulier les vols de longue durée, et redémarré. Traditionnellement, il y a beaucoup d'investissements dans le domaine des infrastructures, mais nous ne sommes pas limités aux seules infrastructures. Nous pouvons envisager tous les domaines, y compris l'agriculture, l'énergie, les soins de santé et l'éducation. Les entreprises chinoises peuvent apporter leur expertise, ce qui peut contribuer à accélérer le développement de secteurs spécifiques des économies d'Asie centrale. En Thaïlande, le chef de l'opposition, Pita Lim Jaron Rat, se dit prêt à devenir Premier ministre après le résultat surprise des élections qui place son mouvement progressiste, Move Forward, en tête des législatives. À 42 ans, le leader de ce parti réformiste souhaite former une coalition pour pouvoir gouverner. Sa Tong coalition victoire répond aux espoirs de nombreux électeurs qui aspirent au changement après neuf ans de règne du premier ministre sortant le général Prayut chan ocha arrivé au pouvoir par un coup d'état en 2014. Élection Hélène également hier en Thaïlande où l'opposition, on en parlait dans le journal, va a priori largement dominer la future Assemblée législative. Ouais, le Bangkok -Po Post annonce même euh, ce matin le triomphe de l'opposition, euh, la victoire du parti populiste peut Petaï de euh, Peitong Shinawatra, la fille du Premier ministre exilé Taksin Shinawatra et du parti euh, de euh, centre-gauche Move Forward de Pita Limja Joenrat, ici en bas de, de la une dont le discours, vous l'avez dit, reprend les revendications du mouvement pro-démocratie de 2020 et réclame notamment une réforme de la monarchie. C'est un sujet tabou en Thaïlande où le roi a le statut de quasi-divinité d'après le site Tiger. Les deux formations dont le site attribue la victoire à l'aspiration au changement de la jeunesse thaïlandaise pourraient s'unir pour former un gouvernement de coalition. Le Thai examineur évoque toutefois un scénario incertain malgré euh, ces très bons scores de l'opposition, hein, des scores qui vont même au-delà de ce que prédisaient les sondages, car les 250 membres du Sénat thaïlandais euh, qui ont été euh, non pas élus mais désignés par l'armée auront aussi leur mot à dire sur la désignation du ou de la future chef du gouvernement, euh, d'où cet appel du Bangkok Post demandant le respect du choix des électeurs thaïlandais. Les électeurs ont, je cite, rempli leur devoir en défendant la démocratie. Il incombe maintenant aux partis, aux politiciens et aux sénateurs de jouer leur rôle pour que le développement démocratique se déroule conformément à la volonté des électeurs plaide le quotidien thaïlandais. Le cyclone Mocha, le plus puissant depuis une décennie dans la région, est arrivé ce dimanche sur les côtes du Bangladesh et de la Birmanie. Il s'accompagne de vents soufflant jusqu'à 260 km par heure, ce qui équivaut à un ouragan de catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle de Sapphire Simpson, indiqué le centre américain d'alerte au typhon. Mocha menace les camps précaires où s'entassent des centaines de milliers de réfugiés musulmans rohingyas les autorités bangladaises leur ont interdit de construire des maisons en béton, craignant que cela ne les incite à s'installer. C'est la plus grosse tempête à frapper le golfe du Bengale depuis plus d'une décennie. Le cyclone Moka a ravagé le Myanmar et le sud-est du Bangladesh, laissant une traînée de destruction derrière lui. Mocha a frappé l'état côtier de Rakhine dans l'ouest du Myanmar, dimanche après-midi, apportant de fortes pluies. Et La capitale du Myanmar, Nepitao, et plusieurs autres régions ont toutes des conditions météorologiques extrêmes, des inondations et des glissements de terrain ont été signalés dans les états de Chinay Chan. Des vents destructeurs et une onde de tempête dévastatrice ont frappé les districts de Cox Bazar au sud-est du Bangladesh et son île au large. Les responsables bangladais affirment qu'aucune victime n'a été signalée dans les zones touchées. Pas de vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle turque. Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, a longtemps cru passer la barre des 50% de suffrage, mais termine finalement à environ 49%. Après 20 ans au pouvoir, le conservateur part donc favori pour se succéder à lui-même dans deux semaines. Et ce, malgré la grave crise économique et le séisme qui a dévasté le sud-est du pays en février dernier. Son parti, l'AKP, arrive également en tête des législatives. Son principal concurrent, le social-démocrate Kemal Kilic Darolu, était pourtant donné légèrement favori dans les sondages. Mais le chef de l'opposition, qui regroupe six partis, n'a obtenu qu'environ 45% des suffrages. Près de 2 millions de voix séparées de candidats. Le troisième homme de cette présidentielle, l'ultranationaliste Sina Nohan, dépasse lui les 5% de suffrages. Les quelques 2,7 millions d'électeurs qui ont voté pour lui pourraient avoir un rôle décisif lors du second tour sur Europe 1. Hein. Bonjour Vincent hervouette Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Vincent, ce matin nous parlons des élections présidentielles et législatives en Turquie. Erdogan résiste, hein. il prétend même être en tête et que ses partisans ont remporté la majorité au Parlement. Oui, hier ils étaient euh, nombreux assis au bord du Bosphore, attendant de voir passer le corps de leur ennemi et ce matin le canard est toujours vivant. Quelle frustration pour les Arméniens, pour les Suédois, les Chypriotes, les Grecs, les Israéliens, etc. etc. qui ont eu à subir la folie des grandeurs ottomanes de Recep Tayyip Erdogan. Et aussi pour tous ses voisins qu'il a insultés, rappelez-vous, Angela Merkel, traitée de nazi, ou Emmanuel Macron, auquel il conseillait de surveiller sa santé mentale. Imaginez aussi la déception ce matin dans les prisons turques où s'entassent tant d'opposants. Une fois de plus, les médias se sont auto-intoxiqués en annonçant sa fin de règne, comme si la victoire de l'opposition unie pour le chasser était inéluctable. Ils se trompent toujours sur Recep Tayyip Erdogan, qu'ils ont décrit longtemps en islamiste modéré, en démocrate musulman, comme il y a des démocrates chrétiens. Ils se sont ensuite aveuglés sur la politique du pire qu'il a menée en Syrie. Ils n'ont pas vu venir le coup d'État et ne l'ont pas compris. Et ils annonçaient déjà en 2018 un ballotage serré, tu parles, lire le journal, c'est penser comme on rêve. Mais comment vous expliquez euh, cette myopie euh, médiatique à l'égard d'Erdogan, Vincent ben, On a toujours sous-estimé euh, Erdogan parce qu'on sous-estime les Turcs. Vous avez vu hier cette leçon de démocratie, l'effervescence avec euh, la participation autour de 90% malgré l'attente dans les bureaux de vote, la résilience parce qu'on a autant voté dans les régions dévastées par le tremblement de terre, et puis la prudence. Hier soir, aucun des deux camps n'a clamé « on a gagné » malgré les chiffres contradictoires. Quant à Erdogan, on sait le tour de vis autoritaire qu'il a donné au pays avec le contrôle des médias et une justice aux ordres, son opportunisme, sa démagogie avec l'islam, le culte de la personnalité qu'il a instauré. Mais quel animal politique quand même bon, il est quand même mis en ballottage ce matin Vincent, ce qu'il doit vivre comme un revers hein. De Gaulle lui-même, en 65, avait été déprimé d'avoir à subir un second tour. Mais Erdogan est depuis 20 ans au pouvoir et il garde le soutien d'un électeur sur deux. Il y a très peu de leaders dans le monde qui réussissent cela. Il le voit comme le père de la nation, le vrai qui succèdent et efface Mustafa Kemal. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas lâché, malgré le tremblement de terre, malgré la corruption, les millions de réfugiés syriens qui font souche, le parti qui déçoit. Erdogan s'est hissé au pouvoir il y a 20 ans en profitant de la crise après un séisme. imaginez qu'il allait être chassé par le retour de la crise et un nouveau séisme, c'est croire qu'on vote pour défendre ses intérêts et que l'économie gouverne le monde. C'est naïf quand Erdogan quittera la scène dans 15 jour ou dans cinq ans, eh bien, le régime restera présidentiel, le courant restera obligatoire à l'école, le port du voile autorisé dans les administrations. Sainte-Sophie ne sera jamais rendue aux chrétiens ou aux laïcs et il faudra continuer à compter avec la Turquie, ce n'est pas en insultant le sultan qu'on s'en débarrasse, ni en le prenant pour un Européen. La Turquie semble se diriger vers un second tour de l'élection présidentielle, une première pour le président Recep Tayyip Erdogan qui dirige le pays d'une main de fer depuis 20 ans. Dimanche soir, à l'issue du vote, le chef d'État de 69 ans s'est dit confiant, affirmant respecter le choix du peuple si un second tour était nécessaire. Recep Tayyip est donné avec une légère avance. Pas de quoi entamer la confiance de son rival Kemal Kılıçdaroğlu, à la tête d'une alliance de six partis qui a promis une victoire au second tour, faisant valoir le besoin de changement dans la société. La plupart des sondages avant l'élection donnaient Kemal Kılıçdaroğlu en tête face à un président sortant fragilisé par un bilan économique et une gestion très critiquée des deux séismes de février dernier. Le taux de participation qui n'a pas été communiqué semble proche des 90%. Le calme est revenu dans la bande de Gaza et en Israël. Grâce à la médiation de l'Égypte. les deux parties sont parvenues à un cessez-le-feu qui met fin à cinq jours d'hostilité. Les affrontements entre Israël et le djihad islamique ont coûté la vie à 34 Palestiniens. Un Israélien a été tué. À Gaza, les habitants déplorent les dégâts causés par les frappes israéliennes qui ont détruit plus de 50 maisons. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué une opération exécutée, je cite, de manière parfaite. Si côté palestinien, il y a une crainte que la trêve puisse être rompue à tout moment, côté israélien beaucoup profitent d'un dimanche à la plage comme si de rien n'était. Un mois après le début de la guerre au Soudan, le bilan ne cesse de s'alourdir. Au moins 750 morts, 5000 blessés et plus de 900 000 déplacés et réfugiés. Selon le programme alimentaire mondial des Nations Unies, 19 millions de personnes, soit 41% de la population, pourraient être bientôt menacées par la faim dans ce pays si le conflit ne peut être résolu. It's really heartbreaking. It's hell. Uh, it's every day people struggling to find uh, water because there's no more running water, uh, struggling to find food, uh, struggling to, uh, you know, move around because, you know, uh, you can be caught in a crossfire uh, if just because you want to go and buy some food and if you do arrive to a shop, then the prices are skyrocketing and uh, everybody's running out of cash as well because the banks have been closed for the past 26 days. Des combats ont éclaté le 15 avril dernier à Khartoum, la capitale, entre l'armée et des paramilitaires. Leurs dirigeants, deux généraux, avaient conjointement accédé au pouvoir en 2021. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Immigration, au moins 700 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et près de 200 000 auraient fui le Soudan. La crainte d'une extension du conflit aux pays voisins augmente, c'est l'une des raisons pour lesquelles les organisations humanitaires se bousculent pour attirer l'attention. One of the things that needs to happen is for the international community to send a very, very strong message to the warring parties and say that humanitarian assistance and in general, civilians' lives and civilians' infrastructure have to be protected regardless of ce virus. Bordé par la Macédoine du Nord, la Grèce et l'Albanie, le lac Prespa subit chaque année les effets du réchauffement climatique. Ces derniers mois, son niveau d'eau n'a cessé de baisser sous l'effet de faibles précipitations. Conditions météorologiques défavorables, dérèglements climatiques et activités humaines mettent en danger ce paysage vieux d'un million d'années а ти се сериозни закани. тоа е антрополното влијание односно активностите на човекот во рамките на, на на границата на езерото и сливното подручје и втората група на закани тоа е климатските промени. La baisse spectaculaire du niveau du lac a mis en péril la riche biodiversité de cette région et ses espèces d'oiseaux endémiques. Sous couvert de la liberté des médias, la Commission européenne cherche à s'arroger une nouvelle compétence des États membres. Et en voulant s'attaquer à de fausses entraves en Europe centrale, l'Union européenne se garde bien de s'attaquer aux menaces réelles. Nous tenions avec Virginie à faire cette conférence sur la liberté des médias. Ce sujet me tient particulièrement à cœur car en Commission culture, où je siège, nous travaillons sur un règlement européen concernant les médias. Bonsoir. Donc nous sommes au Parlement européen à Strasbourg et aujourd'hui nous avons eu l'honneur de tenir une conférence autour d'un sujet qui me passionne c'est la liberté et les médias. Donc, deux experts de renom, donc, président de l'OGIM et le président du vice garde Post. Donc, je suis intervenu sur le sujet du DSA, Digital Service Act, qui est une nouvelle réglementation imposée par la Commission. Nous étions abstenus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on considérait que le règlement n'était pas si mauvais que ça, notamment la lutte contre les discours haineux, la lutte contre les produits illicites. Effectivement, on ne peut qu'adhérer à cette, à cette volonté de contrer ces propos et, et ces produits. En revanche, elle va trop loin quand elle met en place des codes de désinformation. Elle commence à impliquer une certaine censure autour des plateformes du numérique. Et c'est important d'échanger autour de ce sujet parce qu'aujourd'hui, la désinformation est un mot qui est mal utilisé. En tout cas, il n'est pas déterminé, pas défini. Et c'est ce que je regrette puisque plusieurs fois, je suis intervenue à ce sujet. Moi, la désinformation, je l'ai appris il y a très longtemps autour de cours sur la désinformation. C'est en 98 et j'avais lu à l'époque un livre que j'avais adoré, c les nouveaux chiens de garde de Serge Alimi. Donc, l'occasion aujourd'hui d'en reparler parce que les mêmes principes n'ont pas changé. On nous fait croire que c'est des informations, on nous met en place des fact-checkers, on nous met en place aujourd'hui des signaleurs de contrôle. Et en fait, on va se retrouver dans une situation qui finalement n'était pas à l'origine de la volonté, en tout cas pas la nôtre, de consacrer la liberté des médias. Au contraire, on se voit que sous prétexte de liberté, on retourne à une censure parce que. Certaines plateformes, certains contenus, parce qu'elles ne suivent pas une certaine DOXA. Le meilleur exemple, hein, je vous donne l'exemple type, c'est la semaine dernière, le reportage de complément d'enquête, hein, un reportage qui a été produit par France Télévisions autour du sujet des contrats de Pfizer, autour de Madame von der Leyen et Bourla, ce sujet, ce scandale des 71 milliards d'euros de, de la Commission. Et qu'est-ce qu qu qui a été fait suite à ces tweets eh ben, Elle a été bannie de la plateforme. Donc vous voyez, ça se retourne aussi contre eux, mais ça se retourne aussi contre ceux qui voudraient débattre sur un sujet, sur celui-ci notamment. Et on se retrouve donc du coup dans une forme de nouveau communisme, j'ai envie de dire. Et c'est donc intéressant d'écouter ces deux intervenants qui sont experts dans le journalisme et l'autre aussi au sein de la Hongrie. Ce soir, le chef de l'État qui entend baisser les impôts des classes moyennes. Comment percevez-vous euh, cette offensive d'Emmanuel Macron qui est aussi sur le terrain de la reconquête, je le disais, sur la réindustrialisation ah bah, il ose tout. C'est-à-dire euh, Voilà, il ose tout. C'est le président de la plus forte baisse de pouvoir d'achat des Français par euh, l'inflation, par le scandale, par exemple, du prix de l'essence. Vous savez que les marges des distributeurs ou des producteurs ont augmenté considérablement, que les, les Français sont raquettés. Euh, C'est celui euh, qui euh, est responsable d'un prix de l'énergie exorbitant, alors qu'on pourrait le baisser. Ce qui fait que... Ça coûte extrêmement cher à nos PME qui font faillite, mais on nous parle de réindustrialisation tous les matins. EDF produit à 40 euros le mégawatt-heure. Mmh. Et nos PME, nos artisans, nos boulangers, nos, nos entreprises, euh, ça monte jusqu'à 280 euros. Et ça fait faire faillite. Euh, record de défaillance d'entreprise en 2022, ça a doublé par rapport à 2021. J'ai calculé euh, que c'est considérable. Mmh. Euh, c'est 4000 par mois. Ça veut dire plus de 100 par jour. Et il et, et, et y a une propagande. Ah, il a du talent de communicant, sauf que je crois, vous savez, la communication mmh. érigée en politique, quand les faits sont contraires, les Français le voient. Et donc moi, en tout cas, moi, je me fais plus prendre. Ça marche plus. Je n'y crois pas un instant. Ce sont des balivernes, comme on dit. J'y crois pas un instant parce que la réalité est différente. Et il y a des décisions quotidienne Le fait qu'Emmanuel Macron ne veuille pas comme l'Espagne et le Portugal revenir au prix national de l'énergie de l'électricité qui permettrait de sauver des milliers, des dizaines de milliers d'emplois. D'éviter l'usine à gaz, vous savez, du bouclier énergétique. Oui, oui, okay, okay. Il y en a un qui en a parlé très bien chez vous. Oui. J'ai vu une vidéo, c'est Ruffin. Et pourtant, c'est pas mon bord politique. Bon, ça veut dire que là on a, un, on a une décision qui pourrait être prise demain matin qui permettrait de sauver des dizaines de milliers d'emplois. Il ne le fait pas. Et après, il nous raconte qu'il va baisser les impôts sur les classes moyennes. Oui, va... c'est ça. Pour les, pour les personnes dont le salaire est compris et entre oui, mais... 1500 et 2500 mais, euros. Mais Brr... vous savez, quand vous avez été scroqué, oui, si un jour vous sais. avez acheté une voiture d'occasion à un garagiste véreux qui vous a vendu euh, euh, quelque chose qui vous a lâché au bout d'un mois, vous lui rachetez pas une voiture Ce que je veux dire, c'est quand vous avez été trompé, vous continuez pas à être trompé. Alors moi j'espère, je crois quand même oui. que les Français sont pas dupes de cette offensive de communication. Euh, Elisabeth Borne, euh, un an demain, quel bilan? La pauvre. Pourquoi la pauvre ben la pauvre, parce que si vous voulez, c'est un chemin de croix pour elle. Parce qu'en fait, qui décide? Elle décide de rien, la pauvre Elisabeth Borne. Elle décide de rien. Euh, c'est Emmanuel ah bon, Macron qui est, décide elle est complètement instrum instrumentalisée mais, non, alors, mais, mais selon elle n'est pas instrumentalisée elle ah bon. obéit et c'est son boulot ah bon. euh, oui. mais ce que je veux dire c'est faire passer Elisabeth Borne pour un bouc émissaire bon très bien, mais le problème c'est pas Elisabeth Borne c'est Emmanuel Macron donc, euh, on ne se vaccinait pas pour les autres, puisqu'il ne servait à rien là-dessus. Et c'est Pfizer et qui le dit. Non, oui, Pfizer il n'y a non, eu bon. aucune étude là-dessus. Oui. Tout le monde sait, d'ailleurs la preuve, c'est qu'il y a eu des gens euh, super vaccinés, et même des soignants super vaccinés qui allaient à l'hôpital avec le Covid. Donc, on est en plein délire. Donc, on arrête cette comédie, cette tragédie, oui. et je demande, et je le dis, oui. une commission d'enquête parlementaire, comme aux états unis sur les effets secondaires de ces injections Covid. Et je recommande à tous la lecture du livre d'Alexandra orion code Les Apprentis Sorciers. Qui a été que... dénoncé par d'autres, quoi. Mais hein, bien sûr. Par d'autres spécialistes. Mais oui, mais il y a un débat. Oui. Vous savez, je suis surpris, Patrick Roger, que dans notre oui. pays, mmh. on peut avoir des opinions différentes. Mais aujourd'hui, le débat est très difficile. Est-ce que les Français attendent de nous comme de vous, et je sais qu'à Sud Radio, il y a le débat, oui. euh, et merci. C'est qu'il y ait les deux opinions, et puis après les gens sont suffisamment intelligents pour se déterminer. C'est ce qui différencie une démocratie oui. d'une autocratie. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager, et également de commenter toutes les vidéos.